J'avance serein, saluant l'audience. Les enfarinés savourent ce tableau sanglant. Ils se régale des corps qui pendulent. Bourreau essuie le sang qui le macule. Le dans le ciel hurlant. Les cabogénistes, le cortège passe. Les palestinistes, les, les vauriens trépassent. Je me place à l'étrave, j'enlacerai le ça avec ses entraves Je veux que l'on m'enterre avec mon surin La cohue s'esclave avec fracas Les tranches de tête ne se doutent pas Que je suis la brisée d'hier, le noyer de demain Les bourrasques aux anges, les hosties semblants, Les portes du dérange, l'échafaud prend Les rebelles flottent en balai vaporeux taulier, et icônes se retrouvent en eux! Les cabos gémissent, le cortège passe Les cabos gémissent, le cortège passe Les cabos gémissent, le cortège passe Les falaises rémissent. Les fourriers rien pas Les cabos gémissent, le cortège passe Les cabos gémissent, le cortège passe Les cabos gémissent, le cortège passe Les cabos gémissent, le cortège passe Les falaises remissent Sur les vivables du parterre, du crack Sèche mes artères, je crève ce jour, demain ça ira mieux Si pour sur nos crânes pourrissent, les fleurs de toujours fleurissent Ils hurleront quand j'ouvrirai les yeux La potence dégage, je n'effraie pas d'ailleurs l'appel du large